Bon mais ben mon Dieu, euh, encore aujourd'hui, euh, on est encore le 13 octobre 2020, il est exactement 16h39, donc il est 4h39, euh, c'est le troisième appel, euh, si on c'est-à-dire c'est le deuxième appel que je fais aujourd'hui à l'Agence de devenue du Canada, là c'est un monsieur, et puis euh, vous allez voir, j'ai trouvé qu'est-ce qu'il voulait... La deuxième adresse, elle est tellement importante Il me demandent l'adresse la la, précédente, l'adresse où euh, restait leur personnalité juridique avant de rester au 114 boulevard des vétérans. Mais je leur ai dit, l'adresse précédente, il n'y avait pas de numéro d'assurance sociale. Vous comprenez? Et ça, c'est pour le directeur de l'État civil. Le directeur de l'État civil, il est dans marbre. marde. Il n'est pas capable de me rembourser mon 139 piastres. Il ne veut pas changer l'adresse du 6181 rue de la Mayenne à Montréal, H1M1T4, puis le remplacer par la bonne adresse, qui est le 114 boulevard des vétérans à Comandiville, J2K3B9, alors qu'il m'a envoyé le, le chèque, un chèque de 139 il m'a remboursé l'argent que je lui ai payé pour les services que je lui exigeais de changer l'adresse, sur le talon du certificat de naissance, sur le talon détachable de Jacques Normandin, qui est tout simplement un prénom usuel, inanimé, Jacques. Il n'est pas baptisé, il n'y a rien, il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas de parents, il n'y a rien. Son nom est écrit même à l'envers, en réversion, sur le talon détachable. Et il ne veut pas changer l'adresse, alors qu'il la connaît, l'adresse, puisqu'il m'a envoyé le chèque au 114 boulevard des vétérans. C'est parce que la seule pièce d'identité pour la personnalité juridique, Jacques Normandin, qui est inanimé, qui est une chose, qui est un objet, qui est la propriété du gouvernement, ce fameux Jacques Normandin-là, à, à qui s'adresse la fameuse puce en question, les fameux vaccins et tout ça, à qui s'adresse la pandémie, la, la, la, la, le coronavirus, c'est la personnalité juridique. Jamais ils vont oser, vous identifiez sur votre nature humaine, c'est pour eux autres, ça sera un sacrilège. C'est du monde qui appartient aux ténèbres. C'est des gens qui appartiennent aux ténèbres. Ce n'est pas des gens de lumière, c'est des gens de ténèbres pour l'argent. Pour Mammon, Mammon, il est dans les Saintes Écritures, son nom il apparaît, apparaît dans les Saintes Écritures. C'est pas compliqué. Donc, pour Mammon, c'est épouvantable ce qui se passe. Je lutte contre ça actuellement pour sauver votre identité de nature humaine, pour la, le fameux COVID-19, la fameuse pandémie, ce fameux faux coronavirus, et tout ce qui que fait le gouvernement. Regardez toutes mes connaissances que j'ai actuellement. Je me bats actuellement pour essayer de conserver les jugements que j'ai gagnés en cours municipal de Montréal, en cours du Québec, en cours supérieure qui forcent l'application de l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne, même si on sait que l'article 1 du Code civil et de l'achat des droits et des libertés de la personne à l'article 1, c'est quand même l'être humain, c'est une personnalité juridique qui possède la personnalité juridique. C'est ça que ça veut dire. Puis quand vous, vous allez dans la formule D du ministère de la Santé publique, dans lequel ils ont dit que moi, dans mon document, la, la formule D numéro 149 plus 144, c'est bien écrit dans la partie supérieure en haut, dans la marge en haut, qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple. Mais ils l'ont enlevé aujourd'hui. Il faut qu'ils continuent à vous tromper. Faut il faut qu'ils continuent à tromper le, le peuple. Chaque individu, on n'a pas le droit à la nature humaine. Comment voulez-vous qu'on qu dépollue notre système ici? Alors que le gouvernement, il est carrément putrifié de corruption, de saleté, de souillure. Il est souillé dans son âme, dans son esprit. Il est méchant, il est ténébreux. Donc là, je vous fais entendre euh, justement la, la, troisième, euh, euh, le troisième, euh, la troisième, capsule vidéo avec l'agent de devenue du Canada. Canada. Écoutez bien pour ça. Français, pour le service en français, appuyez sur le deux. Afin de les Canadiens durant la pandémie de coronavirus. Un paiement unique non imposable a été versé pour aînés admissibles et un paiement unique pour les personnes en situation de handicap sera émis à partir du 30 octobre. Si vous appelez au sujet d'un de ces paiements, appuyez sur le zéro. Pour toute autre demande, gardez la ligne pour accepter le menu principal. Les paiements du mois d'octobre pour les prestations de Régime de pension du Canada et de la sécurité de la vieillesse seront émis en date du 28 octobre. Si vous n'avez pas reçu votre paiement, veuillez attendre au moins cinq jours ouvrables avant de demander un remplacement. Pour la période d'octobre à décembre 2020, la pension de base maximale de la sécurité de la vieillesse passera de 613 dollars et 53 sous à 614 et 14 sous par mois, ce qui représente une augmentation de 0,1 Le montant maximal pour le supplément de revenu garanti, l'allocation et l'allocation aux survivants augmentera aussi de 0,1 Si vous appelez au supplément. Vous savez que on, nous sommes les survivants sur notre certificat de naissance du directeur de l'état civil. Vous savez ça, hein? Étant donné que celui qui est sur le talon est inanimé, il est inanimé à vertu de l'article 1J de la loi sur les laboratoires médicaux de 1972 qui dit qu'un enfant fétal, c'est un défunt. Il est inanimé aussi par l'article 223.1 du Code criminel canadien dans lequel ils disent qu'un enfant devient... À quel moment un enfant devient une nature humaine, un être humain? À quel moment? Puis je dis un être humain, je ne dis pas, dans le fond, la nature humaine, ça n'existe pas. Quand on parle de l'être humain, c'est la personne physique. Puis une personne physique, c'est inanimé. Parce qu'une personne physique, c'est l'altération de votre nom propre de baptême. Mon nom propre de baptême, c'est avec des traits d'union, c'est Georges-Joseph-Antoine-Pierre, puis une autre famille ne se baptise pas. Ça ne se baptise pas un nom de famille. Ça, mon nom de famille date du 23 août 1794. Alors que mon nom de baptême, Georges-Joseph-Antoine-Pierre, avait des traits d'union, c'est un nom, ce n'est pas des prénoms usuels. Ce n'est pas un prénom usuel. C'est le seul qui est né le 13 juin 1951. Mais quand ils l'ont fractionné, ils ont enlevé les traits d'union pour euh, tout simplement ne rien mettre, ou une virgule, ça veut dire la même chose, c'est rien. Ça les sépare, ça fait quatre personnes. Automatiquement, c'est comme si ma mère avait, eu 4, avait fait quatre accouchements, puis c'est dans le ministère de la Santé publique que ça commence. Vous comprenez? C'est là que ça commence. C'est le ministère de la Santé publique qui altère, qui souille, qui corrompt, qui salit votre identité, votre nom de baptême. Suivez-moi avec ça. Là, on continue là-dessus sujet de vos propres pensions et prestations, appuyez sur le 1. »« Si vous appelez au sujet des pensions et prestations... Voyez, » Voyez-vous, quand ils disent « nos propres prestations ou pensions », c'est c'est pas « nous », c'est celui de la personne qu'on représente. C'est pour, pour ça qu'ils disent euh, « ouvrez donc votre dossier, mon dossier Service Canada ». Comme ça, automatiquement, quand vous dites « mon dossier », c'est comme si l'être humain, à l'article 1 du Code civil, qui disent bien « l'être humain possède la personnalité juridique », c'est comme si les deux, c'était pareil. Mais dans le fond, ils sont pareils. La seule chose qu'il y a, c'est que celui d'en haut, il n'y a pas de numéro d'assurance sociale, Georges-Joseph pierre Antoine Normandin, il n'y a pas de numéro d'assurance sociale. Puis moi, je me suis servi de ce nom-là pour rester sur la rue de la Mayenne, à Montréal, en me servant de mon certificat de naissance du directeur d'état civil. Puis j'ai mis des traits d'union. C'est un nom, c'est pas un prénom. Mais il n'y a pas de numéro de la sociale. C'est pour ça que Hydro-Québec m'a enlevé tout simplement, m'a cassé mon bail. Mais au moins, ils l'ont reconnu quelques années après, deux ans après. Ils ont dit, on reconnaît tous vos jugements. Donc, ils l'ont reconnu. Seulement le, de reconnaître ça, déjà, ils ont eu l'absolution. Parce qu'ils ont été assez honnêtes pour le faire. Alors qu'actuellement, non, non, il n'y a pas personne au gouvernement, surtout pas à l'Agence du revenu du Canada, pas les fonctionnaires, c'est tous des fonctionnaires. Puis les fonctionnaires sont souverains. C'est la définition de souverain. Dans le, à l'Office euh, québécoise de la langue française, euh, euh, ce n'est pas souverain, c'est la couronne. La couronne, c'est souverain. C'est chapitre p de 1985, article 2, qui dit que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait jamais eu de, de, de dévolution de la couronne, comme s'il n'y avait, avait jamais eu de règne, comme s'il n'y avait jamais eu de sanction royale sur les lois. Il faut n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On se fait tromper à tour de bras tous les jours. À chaque respire qu'ils font, ils nous trompent. Donc, voyez-vous que là, présentement, je lutte actuellement pour essayer de retrouver euh, la dignité humaine, la nature humaine. Parce que y a, le, tout ce qui est nature euh, de, devient une corruption du gouvernement. Le gouvernement ne veut rien savoir de tout ça. La seule chose qu'il veut, c'est de l'argent. Puis vous savez, la loi la plus dangereuse actuellement, dans le sens où il nous ment à chaque article de loi, c'est la loi sur l'expropriation. Ça, c'est une loi de voleur. Et chaque article, c'est un article de voleur. On continue. La musique est bonne, oui. Mais là, on... Donc, N'oubliez pas une chose, c'est quand on dit « mon dossier Service Canada », juste le fait de ne pas connaître votre identité. En plus de ça, écoutez, vous avez un permis de conduire, une carte d'assurance maladie, vous avez un passeport, vous avez tout ça. Ça, c'est seulement à la personnalité juridique inanimée. Mais vous, vous avez la jouissance des droits civils. Mais moi, quand je l'ai compris, quand j'ai rend... gagné ça devant les tribunaux, on m'a enlevé la jouissance des droits civils, en plus de ne pas avoir un lien avec les lois, ou avec l'administration de la justice, ou avec les impôts, ou avec les banques. Ils m'ont tout enlevé. Je ne peux pas renoncer à ça. Si je renonce à ça, je renonce à toute l'humanité, à tous ceux qui m'entourent, à tous ceux avec qui je vis, à tous mes semblables dans le monde. Si je renonce à ça, je renonce à votre nature, à vous, comme à la mienne. Puis là, tout le monde a peur d'avoir le fameux vaccin. La puce, ils s'en viennent avec la puce, avec la fameuse con, euh, ce, ce confinement-là, ce coronavirus, ce COVID-19, cette pandémie, cette fausse pandémie, tout est faux. Ils n'ont pas le droit de mettre une puce dans un, dans un morceau de bois. Vous comprenez? Puis moi, quand je passe en cours euh, euh, contre euh, le fisc. En 2014-2015, quand ils m'ont emprisonné, SHE 03 49, euh, 49 59-14, ça c'était mon matricule en prison. Écoutez, ces gens-là peuvent faire n'importe quoi, mais ils ne peuvent pas arriver et dire que la nature humaine, ce n'est pas la nature humaine. Ils font seulement dans l'intérêt économique, pour le, le, les besoins économiques du système, pour les besoins bancaires, pour les marchés boursiers. Nous sommes tous des numéros sur, les, sur la bourse mondiale, sur la bourse ici, euh, européenne, sur la bourse américaine, sur la bourse canadienne. Nous sommes tous des objets. On continue. C'est beau, mais on va, va l'avancer un petit peu. Généralement, les pépés, Veuillez demeurer en ligne. Le prochain agent disponible voilà. répondra à votre appel. Veuillez avoir en main votre numéro d'assurance sociale. Garde. Regardez, ils disent votre numéro d'assurance sociale. C'est pas le mien. C'est le numéro d'assurance sociale de celui qui est inanimé. Mais quand vous le donnez, quand vous leur dites, automatiquement vous devenez la chose. Puis c'est là que le gouvernement vous attrape. Parce que vous n'êtes pas capable de sortir de ce piège-là. Votre, votre numéro de chance sociale. Mon dossier Service Canada, c'est le vôtre. Eux autres, ils ne disent pas leur dossier Service Canada. Pourtant, c'est drôle que la carte de chance maladie, quand euh, Michel Pessinot du cabinet Blackhead, Corivo et Associés, ont pris la carte de chance maladie, ils l'ont retourné à la régie de la chance maladie en disant que ça, c'est la propriété du gouvernement. Là-dessus, ils ne m'ont pas menti, c'est vrai, mais ils ne veulent pas me donner quand même le, le, le, comment je peux dire, le fonds de pension, le fonds de retraite de Jacques Normandin. Ils ne veulent pas lui rembourser son fonds de retraite. Alors que Jacques Normandin, par moi, son représentant, ben, j'ai gagné devant le juge Gilles Pigeon dans le dossier 500-61-199-152-050. Il a été défiscalisé parce qu'une nature humaine, Jacques-Joseph et Antoine Normandin, ça ne paie pas d'impôts. Il n'en paiera jamais. Il n'y a pas de mot d'assurance sociale. Il a pas droit à une carte d'assurance maladie. Il a pas droit à un passeport. Il a pas droit à rien. Vous comprenez? Puis là, mais regardez ce qui se passe là. Là, mon dossier. Puis euh, continuez, là, écoutez bien ce qui va se passer là. <musique> Vous savez, il y en a plusieurs qui sont défiscalisés d'une certaine façon parce que le gouvernement ne donne pas de réponse. C'est pas parce que le gouvernement ne donne pas de réponse que vous n'êtes pas en danger face à la tromperie. Tu sais, puis il y a un qui a gagné quelque chose de très intéressant, c'est Daou sur la, la, la fameuse sûreté en question. Et puis, euh, quand il a dans, gagné devant le juge Lépine, à page 16 puis à page 88, écoute, euh, ce gars-là, il a fait un miracle là, en, en faisant parler au moins le, le, ceux qui étaient à l'administration de la justice dans son dossier. Mais, tu sais, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont rebondir. Parce que, essayez donc d'avoir une lettre comme quoi, vraiment, ce qu'il a, qu a reçu, en disant que, oui, euh, moi, j'ai payé avec ma sûreté, euh, J'ai fait une lettre de change euh, sur le document, sur le compte de téléphone ou sur, sur le compte d'Hydro-Québec, euh, ou qu'un numéro 96, ben, on va vous dire franchement, ça ne veut pas dire qu'il vous donne raison, parce qu'oubliez pas une chose vous serez toujours un objet. Vous serez toujours chose pour le gouvernement. Que ce soit masculin ou féminin, chose, c'est chose. Il n'y a pas de nature humaine là-dedans. Là. Donc, on continue.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 Toujours votre numéro d'assurance sociale. Toujours votre, c'est pas notre. C'est leur numéro d'assurance sociale. C'est le numéro d'assurance sociale de la personnalité juridique qu'on représente. Mais je suis obligé de la donner, sinon je peux même pas discuter. J'ai même pas le droit de discuter avec eux autres. Si je leur donne pas le numéro d'assurance sociale, c'est eux autres qui disent « votre». Oui, mais c'est eux autres qui l'ont créé le, le « votre». C'est eux autres qui ont créé la personnalité juridique. C'est pas moi. Moi, c'est mes parents qui m'ont créé. C'est mes parents qui m'ont conçu. Je suis une nature humaine. C'est tellement grand ce que j'ai gagné que vous avez de la misère à comprendre ça. Puis pourtant, je n'ai jamais à renoncer à ma personnalité juridique. C'est mon seul moyen de subsistance. C'est eux autres qui me l'ont enlevé. J'ai de la misère à passer à travers là-dessus. On continue, mais je le fais pour vous autres, puis jamais je ne vais renoncer à ça. Jamais je ne vais renoncer à continuer à vous servir. Jamais! Ou universitaire. Ce ne sera pas très long. Si vous recevez la prestation d'enfant du régime de pension du Canada et que vous avez entre 18 et 25 ans, vous devez fréquenter l'école à temps plein dans un établissement reconnu et une déclaration de fréquentation scolaire ou universitaire doit être présentée au début de chaque année scolaire. Tous nos agents sont présentement occupés. L'équipe me réunit. Le prochain agent disponible répondra à votre appel. Veuillez avoir en main votre numéro. Voilà ça sera pas long Oui, bonjour, mon cher monsieur. Écoutez, j'ai eu... Euh, j'ai parlé avec euh, un préposé, tantôt, une préposée, et puis, euh, mon Dieu, j'ai eu de la misère avec ça. Ça, ça a fini euh, en catastrophe, comme on dit, mais euh, je pense que vous, je vous ai déjà parlé, parce que vous avez une voix sympathique. En tout cas, c'est pas possible. C'est pas, pas possible ce qui se passe. Écoutez, je sais pas... Euh, OK, on me prend, mais c'est toutes des choses qui n'ont pas d mais Je me demande si ce n'est pas avec vous que j'ai par, parlé concernant un supplément de revenus qui, qui ne rentre pas. Et puis, on m'avait dit que, justement, à partir de voilà un mois de ça, était supposé commencer à faire enquête sur un dossier. Et puis, euh, je vais vous dire franchement qu'il n'y a, a pas rien qui, qui se passe actuellement dans, dans le bon sens, si on veut. Et puis, euh, là, euh, savez-vous sur quoi portait notre discussion tantôt? C'était sur mon identité et l'identité de ma personnalité juridique. Et, et cette personne-là a tout fait pour... Euh, puis j'ai dit, écoutez, demandez-moi comme tout le monde demande. Vous demandez le nom de la personnalité juridique son prénom, son nom de famille, son numéro d'assurance sociale et sa date de naissance. Puis moi, je vais vous répondre. C'est la première des choses. L'homme, a m'a demandé, elle a dit, avez-vous le T4 et tout ça? J'ai dit non. J'ai dit, moi, j'ai tout donné non, ça. Non, monsieur, monsieur, oui. monsieur oui. Des, des fois, il y a des, des, euh, des renseignements euh, dont on a besoin, qui ne sont pas les, les renseignements traditionnels <coughs> dont vous avez déjà... Euh, euh, euh, énumérés. Il oui. y a des autres choses. Des... C'est pour ça qu'en euh, sur enregistrement, lorsque vous attendez euh, sur la file d'attente, oui. on, on vous dit que ayez en main votre vos T4 parce que ça se peut qu'on va vous demander des questions qui portent à vos, euh, à vos revenus. Ok. Donc l'agent était. Voyez-vous vos vos vos moi, je n'en ai pas de revenus, je n'ai pas de T4, je suis une nature humaine. Comprenez-vous? C'est comme ça, mais je suis obligé quand même d'être poli de continuer à dire oui, oui, comme si c'était moi. Mais juridiquement, la nature humaine n'a pas le droit d'avoir de revenus. Est-ce que vous comprenez ça? On n'a pas le droit d'avoir de revenus. Tout dans ses droits, dans à euh, suivre la procédure. Dans oui, la ça, procédure. je comprends là-dessus, mais mon cher monsieur, écoutez, je vais quand même vous compter ce qu'il en est de ça. Et puis, même qu'avant de commencer à discuter tout ça, moi, je vous dis, là, je vous enregistre. Vous m'enregistrez, je vous enregistre. Et il faut le faire comme ça. Parce que moi, euh, j'ai tout perdu à partir de 2002 quand la capitale d'assurance générale, la compagnie d'assurance Union canadienne Cooperators et la, la société d'assurance automobile du Québec m'ont tout enlevé. J'étais un entrepreneur prospère en maçonnerie et tout ça, on m'a lavé au complet parce que j'ai gagné à la Cour, parce que j'ai fait reconnaître la distinction entre la nature humaine de l'homme et de la femme, qui n'est pas sujet de droit, qui n'est pas titulaire de droit, il n'y a aucune loi qui s'applique à une nature humaine, et qui n'est pas assujettie à l'obligation de débiteur. Ça, c'est dans la loi, là. et moi, je fais du droit. Donc, quand on dit que ce n'est pas assujettie à l'obligation de débiteur, c'est qu'il n'y a pas le droit de payer des impôts, il n'y a pas le droit d'avoir un compte bancaire. Et ça, j'ai gagné ça devant les tribunaux judiciaires, devant la Cour municipale de Montréal, devant la Cour du Québec et devant la Cour supérieure. Et quand j'ai gagné ça, les compagnies d'assurance comme la Capitale d'assurance Générale, Union Canadienne Cooperators et la Société d'assurance automobile du Québec, qui est quand même une compagnie d'assurance, euh, se sont mis ensemble pour déroger, vous comprenez, aux jugements qui ont été rendus en faveur de la personnalité juridique qui, possède, qui est possédée par l'être humain en vertu de l'article 1 du Code civil. Donc, en vertu de l'article 1 du Code civil, ils disent bien que l'être humain possède la personnalité juridique. Il, l'être humain, a plein de jouissance des droits civils, mais c'est là la pleine jouissance des droits civils, il ne les possède pas, il ne fait que jouir de ça. Mais quand on ne peut pas s'exprimer de la bonne façon, automatiquement, c'est le gouvernement qui se trouve à embarquer là-dedans. Et là, moi, ce qui arrive, c'est que j'ai quand même plusieurs expériences avec l'Agence de devenue du Canada. Je suis défiscalisé depuis 2005 devant l'honorable juge Gilles Pigeon et tout ça. Et là, ce que j'ai gagné sur la question de l'identité, ça, ça, ça dérange tellement. C'est parce que ça déconsidère tout le système bancaire canadien et américain. Vous comprenez? Ça déconsidère tous les marchés boursiers. Ça déconsidère même le, le, le, le système médical canadien et québécois qui va forcer éventuellement les gens à être obligés d'être vaccinés et d'avoir une puce et tout ça. Et là, ce que j'ai gagné empêche et permet aux gens d'avoir la liberté d'accepter la vaccination ou de ne pas l'accepter. Vous comprenez? Alors qu'on arrive actuellement oui, avec... Oui, euh... si oui. c'est si hors de la portée de cette conversation. Euh, oui, sans doute, mais c'était tout simplement pour vous mettre un peu au courant de ce qui en est. Et là, ce qu'on veut faire avec moi, c'est simplement de, de me faire renoncer au jugement et de me faire renoncer à l'article 1 du Code civil et à l'article 1 de, de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec de façon à ce qu'il y ait une seule personne, de façon à ce que l'être et la personnalité juridique soient la même chose. Alors que c'est complètement faux, je suis le seul qui a gagné ça au Canada, aux États-Unis et pour ailleurs aussi. Et là, actuellement, ben, on, on me force à mentir. C'est comme vous, si vous me dites, « Bon, mais ben, c'est quoi votre numéro d'échange social? » Moi, je vais vous poser une question. Je vais vous donner tout simplement un indice, OK? Je vais vous donner le numéro d'échange sociale social qui nous concerne, nous, actuellement, parce que moi, je suis le représentant autorisé de la personnalité juridique qui a un prénom usuel qui s'appelle « Jante » et qui a un nom de famille, OK? » Mais, si je vous demande euh, le, le, de, de me fournir quel prénom aurait, c'est-à-dire euh, euh, quel prénom a un numéro de change social dans, dans un dossier, euh, je ne sais pas si vous seriez capable de me dire, si je vous donne la date de naissance, vous comprenez, et l'adresse, vous comprenez, puis vous donnez le nom, simplement de famille, comme le dit le jugement. Donc, c'est un monsieur Normandin. Donc, le monsieur Normandin en question, vous comprenez, il y a un numéro de son social de, de monsieur Normandin. Mais là, moi, je peux vous dire, parce que là, moi, j'ai quand même, par le certificat de naissance du directeur de état civil et tout ça, j'ai plusieurs prénoms. Vous comprenez? Et quand j'ai voulu parler de ça à la dame qui vous a précédé, elle a dit « Non, ça, ça ne nous concerne pas. » fait que ça, j'étais embarrassé. Et là, elle a été plus loin que ça. Elle m'a dit, j'ai dit « Regardez, j'ai dit, vous avez les renseignements que je vous ai donnés, vous l'avez sur votre ordinateur, vous avez, vous avez le prénom, le nom de famille, le numéro de la sociale, vous êtes supposé d'avoir reçu toutes les informations de H&R Bloc. » Elle a dit « Non, elle dit ça, ça ne nous concerne pas non plus. » Vous savez, quand on est rendu là, que moi j'ai des jugements et qu'elle ne veut même pas faire respecter les jugements qui forcent l'application de l'article 1 du Code civil et qui forcent l'application de l'article 1 de la Charte des droits et des libertés de la personne du Québec. À partir de là, c'est tout simplement un article, puis ça vous n'êtes peut-être pas au courant, je vous mets au courant aujourd'hui, mais votre fonction actuellement, par rapport à l'article 33 de la Charte canadienne, vous avez le droit de déroger à n'importe quoi à mon identité, aux lois, aux jugements, vous pouvez déroger à vos libertés et à mes libertés fondamentales qui, est, qui que sont à l'article 2 de la Charte canadienne et à toutes les garanties juridiques. Vous pouvez déroger à ça, qui est l'article 7 à 15 de la Charte canadienne. Donc actuellement, on utilise de mon loi alors qu'il n'existe pas. Ça, c'est la loi 03 du fédéral qui dit que les lois militantes ne sont pas législatives. Donc, plusieurs, ça fait longtemps que je l'enseigne, ça. Et au, au Québec, ici, ben ils disent que la loi I3 de l'impôt sur le revenu définit le mot « loi » comme étant « une loi » autre loi » du Parlement du Québec. Donc, ça, ça veut dire qu'à quelque part, là, j'ai un, un sérieux problème. Et là, ben, je cours après un supplément de revenu, puis le gouvernement me doit des millions de dollars. Puis moi, je vous l'ai dit, je pense à vous la dernière fois. Je suis prêt à, remb... à rembourser tout l'argent que j'ai reçu pour ma personnalité juridique. C'est ma personnalité juridique qui reçoit l'argent, c'est pas moi. Parce que moi, je suis une nature humaine, dans le certificat de naissance du directeur des civil, civils, j'ai pas besoin d'avoir un compte bancaire et tout ça, toute l'expérience est faite, toutes les démarches ont été faites, j'ai tous les documents qui prouvent ça. Alors que la personnalité juridique, elle, elle existe juridiquement, elle n'a pas de vie. Vous comprenez c'est même pour vous, c'est même pour moi, c'est même pour tout le monde. Je ne suis pas en mesure de discuter le droit ni la philosophie avec vous. Mais c'est ça, c'est ça vous m'avez dit la dernière fois. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça la dernière fois aussi. Je ne sais pas si c'est vous, je pense que c'est vous. Non, on ne sait pas. Bien, c'est pas en tout cas, on m'a dit la même chose. C'est bien. Tu sais, on m'a dit la même chose. Écoutez, la seule chose qu'il y a, c'est que là, ça me prendrait tout simplement un avocat et c'est drôle, mon cher monsieur, mais la dame en question, à qui j'ai parlé, elle s'appelle Joanne, elle ne m'a pas donné son nom de famille, et c'est une avocate. Parce que les questions qu'elle m'a posées,